Hello, Dimite on se retrouve pour un nouvel épisode. Vas-y, euh, je monte. je monte. Sur Pégaphile, moi. Contente, je contemple, je monte. Oh merde. C'est que je bouge sur lui. 14. 15. 18. T'as hey, que moi je, je, euh, je suis au côté de toi. Ah, y'a le rose. Y'a le rose aussi qui le. Il a 8. Touché 5. Touché 3. Y'a le rose derrière, gros. Ouais, je sais. Mon cheval il va die Merde je lui donne une pomme d'or. J'ai pris ma mal. Le rose il m'a mis mal, ça. mal. Mais putain je galère. Vas-y vas-y go, go le rose go le rose. Il y a combien de roses Merde il y a Pegafi là en tête. Vas-y vas-y. gang tu gagas. Vas-y vas-y vas-y. Ouais ah, vas j'ai mec. Il y a, a Pegafi derrière je vais me le fais. J'ai 29 pommes. Et il a, il a. Moi bon, j'ai plus, plus de cheval. Je prends ton cheval mais j'ai vu Pegafin Il est tombé très bas il tombé à 4 T'as combien de villes, gros 29. Moi je le trouve pas Vas-y go go cheval Attends je vais récupérer son staff à l'autre voir s'il y avait du truc intéressant Genre euh... J'ai sa selle Mec Par ailleurs je lui donné une, une pomme d'or je vais Ouais euh, c'est pas te... as quand même pomme ai une pomme J'ai 29 Ok j'en ai 23 euh... Ron de bien réussi à fuir. Euh, reviens mec, viens on, on va voir. J'ai 4 stats de flèches. Non mais attends, je vais son stuff. Il y a du full PD. Ok, un kill, tu dois avoir 3 ou 4 kills. Et encore, on n'a pas gagné quand Je vois le, ma mmh. le masque de, de gens qui a... Putain, ça pourrait faire un bon yoshé là. Combien d'XP Ah, 5 XP. T'as combien d'XP gros 2, une 3. T'as combien d'XP 10. J'ai fait un tour 0-0. Putain, c'est inondé mec. C'est inondé. Ah, y'a y a un mec, y'a un mec euh, rouge. Ah, c'est des non bah go, bah go se barrer Je t'attaque pas, je l'attaque pas J'ai le focus Focus, t'es tout seul, t'attends oh par Et contre j'ai plus de cheval, C'est où Nego Euh, Bichard, viens J'ai plus de cheval. On peut aller, chercher un cheval si tu veux, gros On non, a non, encore la ci J'ai un cheval, moi Mon cheval est pas bon Mais il bon. le trouver Ouais, oh, bah il faut le trouver, ouais. Mais il y a une plaine, là. on peut le trouver T'es suis-moi contre on va aller nettement moins vite comme ça Ça désavantage pas mal Viens, attends. T'es où Ouais tu peux te faire backsab, alors dis-moi quand tu t'arrêtes, Dangereux, tu sais, Pégafield, t'es dans la forêt encore. Tu sais, il te backsab, il te faut 2-3 coups en plus, s'il donne une bonne stuff, tu es. Même si le niveau de Pégafield est très bas. pas uh... mal, uh, this way. C'est ça le 0-0 Ouais. C'est pour ça qu'on va éviter d'y aller. Vas-y, Bah, go revenir là où il y avait PEGA parce que c'est là où il y aura non, du. Non, non, non, mec, par là, par là, t'es moi, t'es moi, la, la plaine il y aura du bon. Je suis. Mais sur le REC, je le vois pas, mais 13x. Attends, oh, je Oh, y'a des mecs, des mecs, des okay. mecs, des mecs, Ah, c'est autour les rocs, c'est gros, c'est bon On les, on va se barrer. Ah, oh, oui, je vais essayer, je Viens. Ah, par là. Moi, oh, je veux pas les fights. Tiens, mais. Ah, j'ai pas envie de les fight non plus, j'ai pas envie de les tuer. Oh, devant, devant. C'est les bleus clairs. C'est qui? Euh, J'en sais rien. Je suis en train de tirer euh, les attaqués. 15 Spambo, okay. spambo, je suis derrière. Hein. Je suis loin. Touché, 16. Viens, viens l'autre sur le côté. Ah, putain, oh, je compte tarif. Ils vont ils vont focus. C'est explication. focus Vas-y, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. toi Touché, 14. J'ai perdu mon dos Touché. Je l'ai attaqué, je l'ai attaqué. Je le démonte, je le démonte. Vas-y, vas-y, vas-y, vas attaque, attaque, attaque. Vas-y, vas-y. le combo. Derrière toi, explication. Euh, je suis bon, je suis full. Ils sont à 13, explication 13. Y'a quelqu'un qui vient clean, il vient clean, euh, r c'est tout. Mais je le démonte, ah, m explication. M explication. Mec, c'est quoi ce café Mec, mec, mec, C'est bon, j'ai tué explication, L explication est mort. Viens, derrière toi, derrière toi. Y'a viens c'est by phoenix Reviens reviens cours cours cours cours cours Je cours Mais reviens Oh là où il y a mon frère On le Non non non non non J'ai 49 gaps J'ai 40 gaps J'ai 40 gaps Tu peux en donner quelques-uns Ouais mais attends on se barre Là là je suis derrière toi derrière toi T'inquiète on est safe On on a pas le jeu on est mal Vas-y attends go là-bas on a moins de kills Ouais mais ils sont bien staff by phoenix et tout Genre ils ont fait du kill hein Et alors On a les drops ah là où y'a tais no toi, go sur Titoine tout seul, tout seul Ouh, Ouh. ok je veux son arc Il est 19 Y'a Bay sais derrière. Sais pas, il y a Bay pas, derrière, y'a Bay Phoenix, pas, Phoenix derrière, y'a Bay, Bay, Bay, Bay Phoenix derrière Mais putain mais qu'est-ce que tu fais, putain On les attaque go, ou... go back, go back, go back, non, mais go eux, back. Eux, eux, Ils sont bien stuff, ils sont bien stuff Oh oh go go go 13 Phoenix Ok 11 uh, go, sur, go, sur, go sur le mec, go sur le bleu Ouais Boost Je vois Non il, il monte, il monte Oh coco. C'est bon il est descendu oh. Qu'est ce que tu fais Il est moins 3 coeurs C'est quoi c'est KB mec, on s'arrête pas quand on tape Oh, derrière derrière Non c'est moi c'est moi Oh merde, il clean, il clean, clean, go courir, go courir. Clean. Mais mec, on go, go, go. Traverse, traverse, traverse. Traverse, traverse. On va perdre des gaps, mais traverse, mec. Faut, faut pas les laisser. Go go boucher, go, boost, go booster le bleu sur eux. Cours, cours, cours, cours, cours, cours. Mec, c'est trop, oh, ouais. trop dangereux les fights. C'est trop dangereux les fights. Ok, Ils sont encore deux et tout, non. non. Mais au cac, au cac, euh, y'a moyen. Non, non, non, ils ont des T4 et tout, hein. mec. Si, ils, si, ont si, fait si. ils ont fait mass kill. C'est combien de kills Le 5. Mais mec, ça veut pas dire que tu gagnes que de XP. Attends viens, retourne-toi, retourne-toi -toi, retourne J'ai 12 levels, je peux faire un P3 quelque part Ah tu peux faire un, un, un Power 4 surtout mec Ah bah vas-y passe euh, pour 3 Euh, t'as l'enclume dans le backpack Euh, t'as des pommes rouges encore Ouais 6 J'avais bien un p Ah je peux, peux faire des pommes noires encore Vas-y, donne les moi parce que mec, euh, je suis pas super bien Ouais, bah tiens au pire ah, Vas-y donne -les, les pommes rouges ah mais il faut en faire deux de plus quoi bah, c'est déjà ça hein. ouais, je garde pour stack Oh j'aurais dû mettre le saut de la dessus oh. Vas-y bah Go Il est mort oh. Viver 35 ah. Mais tu vas où Go revenir par là On passe par là où on contourne C'est mort on les fight pas mec Pas eux. Alors que je me serais fait destroy mec Et Mec c'est est quoi C'est est quoi Titouan il, es il est mort si. Il a 4 moins... coeurs okay. Genk aussi est mort et toi mec, si je un power 4 Un power 4 c'est tellement bien. Le cheval, je cheval, je cheval, je cheval Ah nice La question c'est qui le prend Est-ce est déjà J'ai un power 4, comme tu veux. Oh il est rapide et il a de la vie. Vas-y je l'adopte et tu le prends. Au pire tu me files le power 4 ça Bon je m'en fous. Tu veux faire comment Euh. Bah t'es payé 3 avant que t'ailles eu cac hein. Ouais bah tu vas prendre le cheval. T'as l'armure en James euh, Non j'ai pas l'armure en James. J'ai une armure en fer. C'est bon. Ah c'est bon, les team. Une... Euh je prends ça une selle. Putain on a plus qu'une selle en plus. Non j'en ai une moi. Tiens. T'as une, une temple une... ça Tiens, tiens, tiens, tiens. Ah c'est une, une... une temple. J'en ai une là. Merci. Je garde Merci les go. En fait je garde les pommes rouges en main pour le heal au cas où. Il est mort par V. by V. Balax, El Balax. et tout, on va les clean. Non Non, non, non, non, mec, ils sont vraiment trop stuff, moi je les fight. Bah, on les clean up, on va les clean up. En gros, oui, quand mais on mais voit qu'ils ont non. plus de vie, on les clean up. Je crois qu'ils ont combien de gaps Beaucoup, beaucoup, ils ont fait beaucoup de kills. Bon, par contre, nous aussi, on a beaucoup de gaps. Hein. Ouais, j'en ai 22, mec. Il oh, y a mon frère, j'ai croisé mon frère, ouais, je suis là. Bien <rire> ah, sûr, ton frère il avait des gaps, mec, ils ont pas C'était pas full hein, mais bon. T'as combien de flèches au passage Euh. 4 stacks Euh. File-moi un stack, s'il te plaît. J'ai 3 stacks là, je t'en fais 50. Ok. Ah là-haut, si. là-haut. Euh, orange yes. dwarf, il a un flame, je crois. Non, il a pas de flame. Touché. Non, je suis pas avec toi, Dix, 17. Il a ce temps de que je passe. Eh, que je contourne, je contourne, contourne, contourne. Moi je, je suis pas là, Je suis je 17. Dans la forêt. Non, je suis pas avec toi, je suis pas avec toi. 15. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je contourne, moi je vais dans la plaine, mec. Hein. Je, compte... je reste dans la forêt, moi euh, Non, non, non, non, non, tu vas te faire de verre eux, je suis sur eux aussi. Ah non ils sont, dans la, ils sont passés dans la forêt mec c'est trop dangereux je pense Mais go go go T'es sûr Enlève les, juste la selle et, euh, et l'armure en fait. Juste la selle, juste la selle Non mais je reste avec le cheval pour le moment Enlève la selle, enlève ta selle, enlève ta selle Vas-y, euh, on les fight T'es sûr Oui Je suis derrière hein. euh, 50, 200, c'est là où j'ai laissé le cheval à peu près ah, Ils sont là à gauche, à gauche, ils montent mais je les ai, je les ai Ok, ils sont nuls, ils sont nuls Non, d'or qui bon pas... Mec, Empereur Machine tu l'as gauche derrière toi D'accord, derrière Vas-y, go sur, go sur, il a ici, il est il il il LC Ils sont séparés Oh, tu es juste un gros Empereur turc, Empereur turc Orange Oh, il est full vie oh, Par contre, il va falloir que je mange hein. Il doit manger aussi, je crois, bientôt. Ah merde, j'ai boost. Ah oh putain, mec, c'est quoi ces boosts dégueulasse? T'as vu, Gab et Damien ils sont pas vraiment bons, hein, mais ils jouent tellement bien teamplay qu'ils arrivent à faire des kills. Ah, je suis désolé, je suis obligé de poser des blocs. Hein. Ah, ouais, Ah, bah j'ai bientôt plus de blocs, ça va refaire la même que sur la team. Ah non pas la même, pas Bon je passe, passe devant, je passe devant Tu m'booste hein Je te booste Ouais Je peux plus Par peux... le long T'es sûr que tu veux que je te booste ici Non c'est bon Attends faut que je prenne des blocs Nick, euh, c'est bon Il est mal, mid-life nice. ah, es non, 15. putain J'ai plus les gars pour tout Filment, filment Filment, seul Il ouais. y, y avait des gens tout à l'heure Il ah, y, y a un mec là qui sneak Vas-y go C'est Fireblue Je veux un kill Oh pardon Je le veux, je le veux s'il te plaît, s'il te s'il te, te plaît, il est ouais. à merde. Ok, ok, je vais te, je vais te le lui. Il y a 3, okay. je me boost aussi. Boost, je suis devant. Mais toi, boost moi. Je suis devant C'est moi qui suis devant Non, c'est moi. Elle laisse... Mais on a dit que tu me laissais, gros. Boost moi. Parfait. Okay. Merci, la même chose. Je veux pas le toucher, what the fuck Il a à 3. Faut que tu tues. Hein. Mais je pouvais pas le toucher. Le hit, genre le hit. J c'est quoi ces trucs mec Oups, ça c'est moi. Tu peux le tuer Ouais je vais le tuer bientôt toi. Il y a deux et demi, oh, vas-y tire le dessus. Je peux pas hein. je suis trop loin. De toute façon euh. Il fou a un coeur. Ah. Il est mort. Moi oh, je suis à 6 kills. 35 up, nice, C'était ah rentable. Bah, à 36 et aussi. il avait mass flèche, il avait mass flèche. C'était super rentable. Par, Par contre j'ai toujours là. laissé mon cheval là-bas. Vas-y prends les, prends les trucs, euh, les épées, etc. Les 3 fire... Prends du stuff, on sait jamais. Je vais prendre toujours le stuff. J'ai du P2, 3. P2... Oh Sharp 3 en diamant, fire aspect C'est vrai mm -hmm. ah, Bien. Comme tu tanks en plus, on est bien. J'ai 4 sodos. Hein. Allez, bien. une Shard 2 en diamant, c'est nul. J'ai ma stuff, vas-y, bah go revenir vers 0, ça va pas éloigner oh, y'a du P2, mec Ah, y'a ma flèche euh, go-prendre Attends, je vais ouvrir le backpack, je vais mettre des trucs dans le backpack Euh, j'ai 39 d'or, encore hein. Euh, 39 et 50 Protection sois. 3 sur le pantalon Ah, ah j'avais pas eu ça comme ça Voilà Euh, je mets des épées fairs, c'est un truc Il me faut des blocs, oui Là, tiens, il y un euh, tiens, je foutu un stack dans mon truc Go mettre des blocs, ouais, c'est vrai, parce que sinon, on va être... Bon est-ce qu'on est pas bien là, honnêtement Euh. eux ils continuent à faire des kills attends mec, je peux mettre full P3 Sérieux Oui Passe-moi une partie au pire Il me fouille non plus Ça coûte combien J'en ai... J'ai de quoi en faire une tiens 30... Fais-le, Oh putain Oh mon frère est pas mort mon on dit, adieu le stuff en rat. On va voir combien ça coûte je joue les pêcheurs! On va faire gaffe, mec, quand même, parce que les KB sont ridiculement dégueulasses. Genre, tu le mec, tu poursuis, tu et c'est fini. Ouais, ouais. Ok, mon live n'a pas toujours pas crash, c'est cool. On est au 0-0. Nice. Non. Nice. Est-ce qu'on est qu va là, là où j'ai perdu mon cheval ou pas? Oui. On est pas très loin. Ah, ce serait tellement bien s'il était, euh, était toujours en vie, s'il si était pas prêt. En plus, il était tame, du coup, c'est cool ça. Ouais, ouais. Bon, heureusement, j'ai pris de tout. Il était par là, mec. Il ouais, oui. oh, mec, je. C'est qui est cancer qui ont fait ça Je peux juste rajouter. T'avais dit les gars. Ah cordes... là-haut, là, là, là, là là-haut, euh, vert. Vert foncé. On les tue Oméga, etc. Ouais, ouais. ouais bah, c'est mon cheval, je crois. Ah, bah, j'ai tué le cheval. Suis... Ah, putain. Ils sont séparés, ils hein. sont séparés. C'est le moment, eh, c'est le moment. Euh, par nice, bon bon belge en... Euh, attends, on préga, Ah, y'a une team qui clean. Euh, Bye, Phoenix. Non non, euh, euh, il ouais, Cassez-vous Ouais non, go, go se barrer, go se barrer, go se casse-toi casse Non mais ils lui. nous ont laissé, by phoenix et tout Bah go, go sur river. Je crois... Non non non, contourne, contourne, contourne Non non, ben bad idea, bad idea putain, je fais des gaps pour rien, suis... Même chier par là, par là Mais c'est bon, <rire> on a le Gap, c'est pas ça qui va nous... Ouais peut-être, mais mec, euh, c'est juste le fait de sortir T'as du stuff là, on va le prendre Bah c'est celui qu'on a tué tout à l'heure J'ai crash T'as crash ah non c'est bon Wesh ouais, je... non mais crache pas hein. T'as un power 3 en rab Non, j'ai un power 4 mais... Mais par contre si t'as de quoi me faire du stuff P3, fais-moi ça s'il te plaît Ouais j'ai rien là Genre vraiment, genre, euh, plastron, je le plastron il est P2 Je vais prendre le power 3. 3, mec je prends le power 3 et je le mets dans le... Dans le backpack Power 2 Viens on va aller clean Attends, gros gros gros, reviens, reviens T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, je suis juste à côté je me fais je mets du stuff dans le main de terre Faut qu'on tombe sur les jaunes euh, qui sont pas bien là, le frère du 07 et tout. Ah. Est-ce qu'on essaye de clean le 0-0 ou on le laisse comme ça Ah oh, non, il y a vraiment problème. des sources d'infini. C'est pas notre problème, c'est pas notre problème. des sources d'infini partout. On, on galérera trop, mais qu'on fait des... Oh les cancers Bon, viens Lâche KT, c'est ce qui m'étonnerait, c'est comment on a une collie. Moi je suis à 6 kills. Oh, les kills qui À 2 kills, moi RT caisse. Viens, on va par là. Là, il va y avoir des mecs au hein, coup sûr, mec. C'est bizarre. Eh, hey, tu vas où mais Je suis pas dans le bon. Et ah, ah, je te dis, bon, je te vois, viens, te on va par là. Mais t'es pas pile au 0-0. Il dit, viens, on va par là, c'est-à-dire, on va par là, gros. Ah, il fait son chemin, son chef. On va par là, on va par là, voyons. Quand le mur Oh, oh là, oh, devant oh, oh, Damien. Damien et Gab, vas-y, on les tue de faire de la pub touché 14 toucher touché 13 touché gap qui, qui me shot ah derrière, derrière. Euh, non ça va il by ça va il phoenix, c'est gauche gorge Gauche, garge garge l'autre l'autre côté, l'autre côté. côté. D'accord. Oh, je suis dans l'eau. garge oh, garge garge garge garge il y a, back, y a uh, il y Bah, Damien, il est bon alors quoi. Euh... Gap 35 aussi, mais. Ils sont séparés, go sur Dima! Vas-y, go, go, go, go! Non, go. moi G je suis sur Gap! Vas-y, vas vas-y, je suis là. Fait Putain! Ah ouais, j'en étais sûr je le savais mec. Tu le savais, savais vas-y go, clean, uh, Phoenix derrière, derrière, Bax tableau, max tableau. Il y avait le bas, bat tout seul, il avait bas tout seul, à gauche. Allez, ah, go. Je suis sur lui. Et il se rapproche de Bay Phoenix. Et ils, ont des, ils ont des boules de neige. Il nous fait Ouais et Je te boost. Non, non, bye daddy, bye Ah putain, je savais, il a chopé son plane. Oh là là Oh, bye phoenix, il y a combien Il fait mal hein. Ah, barre toi, ah, -toi, toi. Viens, on, on, ah, on se go, va. On se pas pas une bonne idée. Non, non, le côté. Ouais. Ah bah là. Bah, là là où ils sont. Bah, regarde, regarde, allez là. Ah, go. Non, non, non, non, non, non, là on, là, on est entre les deux mecs. On s'est ouais. euh, va tiens, viens, viens, là la canne à sucre. Oui, la voilà. Merci, gros. T'inquiète. ok, ok. Faut qu'ils se fight les deux. Oh, mais je. il y a non non mon frère, Sami. Ah ton frère. Sami je t'aime. Arrête de crier on a. Là pour le moment on est assez confiant c'est ce qui est ce qui va nous porter préjudice. Ouais, je pense aussi mais on a C'est tout, ça. mec tu l'as mis tarif. J'ai vu quand t'étais en train de le crit derrière et tu as mis tarif mec mais il joue pas je trouve joue pas si bien team play que ça bah il phoenix et Valbala non non, non il joue pas si bien team play mais parce que il y a, non, y a un raison. qui se barre sur la montagne et l'autre qui t'attaquait, du coup je me suis dit ouais moi, mais je encore vais nous, si, nous aussi nous on n'est pas vraiment bien team play genre on, on, est, on pas est pas phoenix il m'a pas touché après quand je peux taper mais Allo allô allô ah bah c'est valba yes. valba ils vont nous hit hein ouais je sais oh c'est bon c'est bon ça mais ah là... Oh non non non mais mauvais va de l'épisode 5 après